On va faire la fermeture d'aujourd'hui. Ils nous arrêtent pas de nous dire euh, Renault va mal, Renault va mal, mais ils n'arrêtent pas de vendre. Et ensuite, ils nous ont enlevé le travail, ils nous ont enlevé la Clio. Donc, on va vraiment plus faire de construction de véhicules. C'est ce qui, euh, pour moi, ça va nuire, euh, ça, va, ça va finir, quoi, pour moi. Dans un contexte où euh, la direction de Renault annonce 4600 suppressions d'emplois, euh, en France. Et ces annonces, en fait, elles n'ont rien à voir avec le Covid, parce qu'elles ont été faites avant le confinement. a choisi le roi où il travaille sur les recyclages des moteurs et des boîtes de vitesse et Renault veut le fermer. À Flin, on fait des véhicules électriques, on nous dit que le véhicule électrique, c'est l'avenir. Et là, Renault veut quand même fermer Flin. Donc, euh, c'est quand même incohérent. Hein, et on fait, en fait, des plans d'économie de réduction de coûts, pas en vert. Ça veut dire, voilà, l'État, qu'est-ce qu'elle fait Elle donne de l'argent aux grandes entreprises pour mettre des gens au chômage. On nous annonce un plan de licenciement, au moment même où on nous annonce un prêt où on nous prête 7 milliards. Visiblement, c'est un prêt qui sert à réaliser des objectifs qui étaient prévus de longue date. Et des plans vraiment pas glorieux, pas glorieux pour personne, ni pour l'agent d'escale, ni pour l'employé, ni pour le client. Et on donne les lignes d'Air France à Transavia, et euh, on construit avec Transavia une remodélisation qui tourne autour d'une entreprise locos. Hein, de transport pour soi-disant vendre des billets moins chers, mais surtout pour que demain, on ait un statut low cost du personnel. On nous a dit que le monde d'après devait être mieux. Il est pire qu'avant. Notre métier, c'est réparer les avions, c'est transporter les passagers. On est pour améliorer ce métier, voilà, le faire beaucoup mieux. Et ça passe voilà, par euh, réduction du temps de travail, des effectifs, former des jeunes changer les façons de travailler, arrêter cette hiérarchie imbécile là, qui, est, qui est là que, à 50% que pour nous surveiller et nous fliquer. Sud aérien, ben, ça rejoint des réflexions qu'on a depuis longtemps. C'est bon, un transport aérien plus écologique, voilà, plus limité, mais plus respectueux d'un centre de réglementation. C'est peut-être un quota par, par passager. Par contre, les fous furieux qui ont 10 appartements et qui ont besoin d'aller à New York, à Berlin, machin, et puis aux Maldives et tout ça pour montrer qu'ils ont de l'argent, ben ceux-là, on est pour qu'ils arrêtent de voler. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'on bascule dans un, un pôle de transport public avec tous les modes de transport qui existent en France, c'est-à-dire le ferré, l'aérien, le routier, le fluvial, pour euh, y compris un réaménagement du territoire qui prenne en compte une économie responsable, c'est-à-dire une économie contrôlée, c'est pour ça qu'on souhaite une, une gouvernance de citoyenne dans l'entreprise, parce qu'on a de l'argent public. On peut aussi donner du travail pour faire autre chose aujourd'hui dans la situation actuelle. Essayer de réfléchir, faire peut-être autre chose. Si on sait construire des voitures, on peut construire des cars ou des trains, ouais. des wagons. Pour remettre en route le fret. On pourra faire des tas de choses avec les moyens industriels, avec les moyens euh, au niveau des bureaux d'études, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. On a tout ce qu'il faut pour se diversifier, pour répondre aux besoins essentiels de la population. Et euh, Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choix qui sont uniquement faits sur les, ce qui peut rapporter le plus de profit. Et on voit que ce n'est pas compatible avec la situation actuelle, avec l'urgence climatique, avec l'urgence sociale et l'urgence démocratique euh, qui serait nécessaire. Les salariés ont des savoir-faire, ils ont des connaissances, ils ont des idées, ce sont des citoyens. Donc ils ont envie de prendre la parole et envie d'exprimer comment ils voient le Renault de, de demain. En profitant de cette crise sanitaire, le capitalisme se renforce. Ce sont les mêmes qui profitent des subventions et licencient massivement. Organisons nos luttes et la riposte sociale, écologique et démocratique. Pour lutter contre le chômage, Solidaire revendique les 32 heures sans perte de salaire, l'égalité salariale femmes-hommes, la fin des licenciements, une reconversion de la production qui doit être écologique et socialement utile. Plus d'infos sur solidaire.org.